Bonjour à tous et à toutes. Nous nous retrouvons pour le dernier épisode des options de la moto BMW 1200 RT. Voilà, nous avons donc terminé, euh, Martin, l'explication, on va dire, de toutes les petites options euh, à partir du tableau de bord. Et alors, tu me disais. Tu me disais, c'était quoi, quoi quest ce que tu me demandais, là, à l'instant Le frein. Ah, ouais. Alors, ça, ce n'est pas le frein. À gauche, c'est euh, le levier d'embrayage. Donc, euh, chaque fois qu'on passe une vitesse, euh, voilà, on actionne le levier dans l'embrayage et on enclenche la vitesse. Mais, et c'est là que c'est fort, c'est là que BMW, comme d'autres d'ailleurs, ont fait fort, c'est que, grâce à l'option shifter Shifter pro il n'y a plus besoin d'embrayer pour passer les vitesses, on lève simplement avec le pied ou on baisse, mais à partir de la troisième, parce que la seconde et la première c'est vraiment euh, un, peu, un peu dur mais à partir de la troisième et quand on monte un peu dans les tours on n'a plus besoin d'embrayer et c'est assez confortable je dois dire mais euh... Martin me faisait remarquer aussi que ici c'était l'entrée du réservoir en effet c'est par là que on met l'essence dans ce fameux réservoir qui contient 25 litres donc pour une moto c'est quand même pas mal, ça permet d'avoir à peu près 400 km d'autonomie entre 400 et 500 km et donc euh, avec Martin on va faire un petit peu le tour de la moto pour voir euh, pour voir ses valises, par exemple. Donc ici, on a vu qu'il y avait des valises. Donc il y en a une de chaque côté. Et donc, ça s'ouvre d'une manière simple. C'est qu'on appuie sur le bouton, comme pour les petites boîtes à gants. Hop. Il y a la petite langue qui sort. Hop. Et on a la valise qui s'ouvre et qui est retenue par un petit filin, ici qui permet de ne pas laisser tomber le, le haut du bagage voilà c'est quand même pas mal on peut mettre un casque ou on peut mettre euh, pas mal d'affaires c'est une petite valise euh, comme on, mettrait, on prendrait pour euh, une cabine dans un avion donc ça c'est sympa et il y a la même de l'autre côté hop pour refermer c'est simple on fait la même chose on fait comme ceci et on ferme là et Martin, s'il veut verrouiller les valoches, eh bien voilà, <rire> il sait comment on fait. Et là, il n'y a plus moyen. On a beau actionner, la valise est fermée. Et là, elle est de nouveau ouverte. Alors, on peut aussi euh, les enlever. Ça s'enlève assez facilement. Pour ça, je dois prendre la clé. Hop. Et là, on prend la clé. On fait un petit demi-tour. Et euh, non, c'est dans l'autre sens, c'est dans release, voilà, hop, on fait un petit tour comme ça, J'ai la poignée qui sort, et là, hop, on détache la valise, ça va être très très simple, et pour la remettre, ben, c'est la même chose, c'est tout aussi simple, sauf que là je tiens la caméra et je dois replacer la valise en même temps, c'est moins simple, mais je pense que je vais pouvoir y arriver, <rire> voilà à une main là je ferme ah, c'est peut-être pas bien mise non elle est pas bien mise donc je vais le couper et le faire à mon aise pour ne pas abîmer voilà, elle est replacée avec les deux mains c'est mieux, c'est plus prudent alors puisqu'on est toujours de ce côté ici vous allez voir euh, bah, le moteur, le moteur à l'horizontale, bicylindre. Alors ne me posez pas trop de questions, ça ce sera euh, Martin qui regardera sur euh, Safari, Google, euh, euh, tout ce qu'on veut et moteur de recherche euh, pour aller voir euh, toutes les données techniques du moteur, de la RT, de la 1200 RT. Mais c'est un bicylindre, 1200 cm3. Voilà on voit ce moteur ici en dessous voilà avec euh, la béquille latérale il y a également la béquille centrale pour euh, déposer la moto euh, bien comme il faut nous avons le levier de vitesse qui se trouve ici donc là elle est en position neutre avec le pied on va vers le bas pour enclencher la première et ensuite et eh bien on monte 2, 3, 4, 5 et 6 pour monter les vitesses. A l'arrière, ici, il y a un calpier pour le passager arrière. Il y en a un de ce côté et évidemment, il y en a un autre de l'autre. Ici, la roue, on voit la BS. Et alors en faisant le tour, hop, on voit l'autre cylindre ici. Et de l'autre côté, nous avons également le calpier avec la pédale de frein à pied. Et donc celle-ci, c'est celle qui va actionner le frein arrière, que l'on utilise le plus souvent lorsqu'on roule, euh, puisque c'est celle qui permet de rééquilibrer la moto quand on freine et qui est euh, couplée avec euh, le frein avant qui lui est actionné avec le levier de droite, Martin. Donc, c'est pas celui de gauche, mais c'est celui de droite. Salut Voilà, ici, on a la valise de droite. Et enfin, comme nous l'avons vu au tout début, hop, on ouvre le coffre arrière, comme ceci, et qui laisse quand même pas mal de place pour mettre... Un ordinateur, des chaussures, un sac. Voilà, quand même pas mal de pas mal de choses. Hop, et là, hop, pour fermer. Voilà, Martin. On a fait le tour de la moto. On va boire un petit coup. Alors, je vais fermer ici le coupe-circuit et vous voyez la bulle se ferme toute seule et le GPS me demande d'éteindre ou d'attendre encore 24 secondes le temps que ça s'éteigne mais on va décider de l'éteindre maintenant et Martin <rire> voilà et alors euh, pour enlever le GPS parce que si je m'en vais je vais pas laisser le GPS comme ceci parce qu'on pourrait le voler et eh bien petite astuce il y a un petit bouton ici à droite hop, qui me permet de déclencher l'ouverture du gps l'appareil avec une main c'est pas facile donc j'ai appuyé sur le petit bouton de droite ici et hop, je le sors et comme ça, je peux le prendre avec moi et j'ai un petit cache qui me permet de que je peux positionner ici pour ne pas que les petits circuits que je trouve, qui se trouvent là soient abîmés. Voilà. Allez. Bien, et maintenant pour terminer, Martin, nous allons démarrer la moto. Oui. Allez. Pour cela, je dois approcher évidemment la clé du contact Hop. voilà on voit le compteur qui s'enclenche et donc il ne reste plus que appuyer sur le démarreur ici attention Martin n'aie pas peur il va y avoir le bruit du moteur qui va s'enclencher J'espère que cette vidéo vous a plu et à la prochaine et la série est terminée malheureusement, à la prochaine pour de nouvelles aventures.